Je m'appelle Laurent Vigarella, je travaille pour l'association Artifarty qui existe depuis 1999 à Lyon, qui est notamment à l'initiative d'un festival de musique électronique qui s'appelle Nuit Sonore, des forums de débat d'idées European Lab et qui est impliqué dans beaucoup de projets européens, notamment la coopération de festivals We Are Europe, mais également un projet média qui s'appelle Sphéra et plus récemment d'un projet réseau financé par Europe Créative qui s'appelle Reset, euh, qui est un réseau qui réunit 34 structures culturelles et médias indépendants basés dans 16 pays euh, européens différents et qui vise à, à la fois à réunir ces structures autour d'un objectif commun euh, qui est de faire valoir un peu plus la voix des structures culturelles et des médias indépendants auprès des institutions euh, nationales, locales et, et à l'échelle européenne, euh, et aussi de, de soutenir et outiller davantage ces structures sur des questions de soutenabilité, d'inclusion, de diversité euh, notamment. On est une structure assez hybride, puisque à la fois on est des organisateurs d'événements, euh, mais euh, parallèlement on travaille beaucoup la question de la création de contenu, euh, la question média. Euh, et pour nous, l'hybridation est un peu au cœur de notre modèle. Euh, voir comment les nouveaux modèles euh, se, se structurent, la façon dont euh, les, acteurs, euh, les acteurs culturels en Europe et notamment en France travaillent cette question de la circulation nous permet un petit peu aussi de voir le positionnement des différents acteurs et voir comment nous aussi, on peut s'insérer un petit peu dans cet écosystème d'acteurs. Et c'est la même chose sur la question de la circulation plus des, des personnes, puisque nous, à travers nos, nos projets, notamment le, le, la coopération We Are Europe, la circulation des artistes, la circulation des professionnels et la circulation aussi des publics est au cœur de, de ce projet. Les enjeux de la coopération, ils sont très importants, puisque notamment dans le réseau Reset, euh, donc qui est ce réseau de structures culturelles et de médias indépendants, euh, les échanges de bonnes pratiques, euh, les, les échanges de connaissances, les, les échanges de, de compétences sont au cœur de ce projet. C'est-à-dire qu'on va voir au sein de notre réseau de 34 structures, quelles sont les forces de certaines structures par rapport à d'autres et comment ces structures-là peuvent finalement aider et outiller les autres structures. Donc, euh, finalement, cette question de la, de la coopération, elle est au cœur de, de, de ce projet Reset. Des retours éventuels qu'on pourrait faire sur le programme Europe Créative, euh, c'est d'une part que... Euh, alors, il est très important, en fait, pour des structures culturelles indépendantes euh, qui sont parfois assez peu euh, soutenus assez peu entendues par euh, leurs autorités, euh, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national. Par exemple, au sein de notre réseau Reset, il y a des structures qui sont basées en Hongrie ou qui sont basées en Géorgie ou même en Serbie. Et on voit que le dialogue de ces structures avec leurs autorités euh, nationales notamment, ça se passe un petit peu mieux parfois au niveau local. mais En tout cas, au niveau national, le dialogue est un petit peu rompu. Et finalement, euh, intégrer ces structures-là euh, dans ce réseau Reset, qui est soutenu par Europe Créative. C'est très important parce qu'on voit que finalement, on fait un pont entre ces structures euh, et puis même le soutien qu'elles ont au niveau local et directement avec le niveau, au niveau européen. Le soutien d'Europe Créative, il est, il est essentiel, euh, d'autant plus qu'au sein de Reset, on réunit des structures culturelles et des médias indépendants euh, qui parfois, euh, au-delà des, euh, des réalités politiques dans, dans certains pays, dans n'importe quel pays, parfois le dialogue est un petit peu compliqué parce qu'il y a des, des défiances vis-à-vis -vis des institutions. Et donc proposer au sein d'un réseau commun euh, ben la réunion de ces structures euh, qui sont financées par et soutenues surtout par, par Europe Créative, ça permet aussi de recréer du lien entre l'institution et le secteur indépendant et, ou secteur alternatif.